J'espère que vous allez tous magnifiquement bien. On se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en de personne parce que je n'ai pas la aujourd'hui. J'ai mis sur Skill PVP. Et oui les amis pour une nouvelle mise à jour. Je suis très excité pour cette mise à jour parce que comme vous le savez, chaque début de nouvelle saison, il y a une petite mise à jour pour update le classement, ce genre de truc, etc. Mais cette mise à jour, elle est un peu particulière. On va en parler juste à la fin de la vidéo et j'ai besoin que vous restiez jusqu'à la fin parce que c'est une grosse, grosse, grosse annonce et j'aimerais avoir vos avis dessus. Donc, on va commencer directement par les corrections de bugs. Donc, cette semaine, les amis pour cette mise à jour, ils ont corrigé un bug où ce que l'on pouvait accepter nous-mêmes, notre pierre, feuille, ciseau. Donc, euh, pierre, feuille, ciseau contre soi-même, je veux dire, ok, d'accord, donc ça c'était corrigé, une correction d'un bug où l'on euh, l'ouvrait un coffre double et cela l'ouvrait un coffre simple, voilà, ça c'est fait, c'est corrigé, ensuite il y a eu une correction des bugs avec les waypoints, donc euh, des fois les waypoints qui restaient même après que l'event soit terminé, ça c'est corrigé, euh, ils ont modifié l'interface, comme je l'ai dit, de la saison, donc maintenant, vous allez pouvoir voir saison 3, euh, récompense 50, 35, 15 pb encore. Malheureusement, personnellement, je trouve qu'il y aurait dû mettre 75, 50 et 30. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Parce que c'est de plus en plus difficile. Parce qu'il y a moins la moins de factions qui jouent le classement. On peut voir que la Overturn... God damn Ils sont en forme, quoi. Euh, ils sont en forme avec déjà 10 000 points. Je sais pas comment ils ont fait. Attends, on va regarder. Récupérer les points du cœur en 1000. Euh, utiliser le marchand. 2400 points au marchand. Tabarnak, tu t'es fiché 800. Ouais, mais en même temps, ok... Attends, je crois qu'ils doivent dominer l'arène en fait Parce que s'ils dominent l'arène, tu peux dupliquer tes points Ça c'est une bonne technique pour vous Si vous dupliquez, euh, vous pouvez dupliquer vos points Si vous euh, prenez la possession de l'arène Donc, je vais aller voir, mais je crois qu'ils ont l'arène euh, non c'est la haine de Shuna maintenant Mais ils ont dû, ils ont dû avoir la position de la reine durant le week-end C'est sûr à 100% Pour qu'il y ait une avance comme ça de 10 000 points Donc euh, ici vous avez aussi la haine de Shuna Et la euh, mystique Qui sont euh, les trois dans, le, dans la course Pour la première place Il n'y a pas de faction qu'on y a pas, ouais, les, les, les factions de l'ancienne la mini portugais qu'on a connu un peu vite fait dans la dernière version, ils ont, on les a pillés. Stardic, même chose, Haribo, vite fait, c'est qui C'est Fankozy. Euh, ouais, ils ont juste claim quoi, récupérer les points du coeur, etc. Donc ouais, il y a des bonnes factions, ça va être une bonne challenge pour cette saison. Je vous invite à rejoindre le serveur, si c'est pas déjà fait, et commencer la saison en feu. Ils aiment déjà 10 000 points, mais c'est très simple, à perdre 10 000 points, vous savez très bien que un, leur pillage de coeur, et boum, ils perdent toutes leurs points. Donc, voilà. Hum... Euh, il devrait faire aussi une mise à jour dans les prochains jours euh, concernant les cœurs euh, de faction. Donc, si vous avez une faction avec des points et que votre faction n'a plus le cœur posé ou ce que vous faites piller, vous allez perdre des points jusqu'à temps que vous allez remettre un cœur. Donc, normalement, ça, ça devrait sortir dans les prochains jours, slash chemin. Mais, euh, c'est pour éviter que les gens retirent leur cœur et qu'ils gagnent la version automatiquement. Donc, euh, c'est pour ça que, par exemple, qu'est-ce qu'on a fait la version dernière. Donc, ensuite, euh, une grosse mise à jour aussi, c'est... Euh, sur les euh, récolteurs Donc maintenant les récolteurs Quand vous les cassez vous récupérez les upgrades Vous pas obligé de repayer 2-3 000$ à chaque fois Donc c'est plutôt intéressant Donc euh, En parlant des collecteurs on a aussi euh, Les bidons d'essence maintenant Qui se stack par 16 tant ils sont euh, vides Donc ça prend moins de place dans votre inventaire Dans vos coffres, dans votre base etc Et la plus grosse nouveauté de cette semaine les ennemis L'alambic en urite Qui coûte euh, 8 blocs De euh, du rite et un urite en. Un. un euh, pour, qu'est-ce que je raconte Et un alambic normal au milieu, quoi. Voilà, ça fait ça. Et ça vous permet de crafter vos potions à une vitesse extraterrestre, trop rapide. Donc, je vais essayer d'aller à mon cœur, vite en fait. On va poser l'alambic. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, euh, on va mettre notre alambic ici. On va mettre euh, notre source d'eau là, juste pour prendre quelques petites potions. Voilà. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. On va reprendre notre eau. Voilà, en euh, plus on va faire ça et là regardez comment ça va vite. Wouah, poum Donc dans les machines à potions ça peut être vraiment cool si vous en avez. Donc on va se faire des heals un peu. Et on va prendre un poudre comme ça. Voilà, et une dernière comme ça. Et ça m'aura pris. Ouais. Ok, ça il, y un petit... il y a un petit bug, je sais pas qu ce qui s'est passé. Mais euh, ça m'aura pris quelques secondes pour faire 6 euh, trois... euh, potions. Donc plutôt intéressant comme alambique. Je le trouve plutôt intéressant comme nouveauté, comme vous savez, euh, j'en avais un sur mon serveur et c'est vraiment très utile pour euh, les joueurs qui craftent leurs potions automatiquement à la main et qui n'ont pas nécessairement de machine à potions ou qui savent pas d'en créer. Sur ce, les amis, c'est la fin de cette nouvelle update sur ce Une petite update cette semaine, mais... La plus grosse nouveauté, c'est qu'ils ont marqué à la fin du patch note comme quoi qu'elle allait avoir une annonce V8.3. Donc, je vous euh, quote ce que l'administrateur a marqué sur le site. Sortie de la V8.3 dans quelques jours avec beaucoup de nouveautés. Tenez-vous informés. Je veux savoir dans les commentaires, amis, qu'est-ce que vous pensez que cette V8.3 Personnellement, je vous donne mon avis. pas n'ai pas eu d'informations de, dessus ou quoi par les administrateurs. Je suis très surpris de cette annonce. J'aurais aimé ça qu'ils me tiennent informé. Je me sens un peu exclu cette fois-ci. Mais euh, moi, je vous donne mon avis. Je pense que ça sera pas un reset. Ça aurait juste été une énorme mise à jour avec énormément de nouveautés. Et ils ne pouvaient pas tout mettre ça dans une... Juste dans le fond, dans une... Euh, dans une patch note ou quoi, et tu sais, il peut pas juste faire une euh, 8.2.6. C'est pour ça que c'est tellement gros, je pense qu'ils vont faire juste une 8.3, et puis ils vont se rendre 8.4, 8.5, 8.6, et puis normalement, dans quelques mois encore, peut-être l'année prochaine, même en 2019, nous allons avoir la V9 de SkillPP, une version que j'attends énormément, les amis, parce que je veux euh, je veux avoir un nouveau départ sur SkillPP le plus tôt possible. Donc moi, je pense que c'est ça. Vous, est-ce que vous pensez que ça va être un reset? Est-ce que... Dites-moi tout ce que vous pensez dans les commentaires, les amis. Et puis, j'aimerais ça voir votre avis. Je vais bien sûr lire toutes vos théorie et peut-être, pourquoi pas, euh, essayer de faire une vidéo théorique qu'est-ce qui va se dérouler, etc. dans les prochains jours dépendamment de ce que vous me dites dans les commentaires. Sur ce, les amis, je vous aime. Du plus beau bon pour mon cœur. Bonne chance pour la saison 3 sur Skill PP. Je vous aime et puis je vous souhaite bon jeu C'est un et à la prochaine ah